Donc, comme je te le dis au travers de plusieurs vidéos, déjà il faut toujours favoriser l'utilisation de brosses en poils de sanglier. Pourquoi Parce que quand tu utilises des brosses en poils synthétiques, les poils synthétiques eux ne s'abîment pas au contact du cheveu et c'est donc le cheveu qui s'abîme au contact de ces poils. Alors que le poil de sanglier étant un poil naturel, va naturellement s'abîmer au contact de tes cheveux et préserver ainsi l'intégralité de la matière de ton cheveu. De plus, le poil de sanglier étant généralement plus doux que le poil synthétique, et plus souple, il aura tendance à moins agresser tes cheveux et favorisera ce qu'on appelle le brossage caresse sur le cheveu. Alors c'est sûr qu'une brosse synthétique coûtera peut-être un peu moins cher qu'une brosse en poils de sanglier mais sur le long terme pour tes cheveux ce serait quand même profitable. Démêler ses cheveux en commençant par les pointes. Donc, comme je te le disais, il faut absolument démêler tes cheveux en commençant par les pointes. En effet, sur une chevelure plutôt longue ou mi-longue tu vas avoir des nœuds qui vont se situer à différents niveaux. Si tu prends ton peigne et que tu commences à tirer vers le haut, tu vas rabattre tous les nœuds, alors ça va aller pendant un moment, mais au bout d'un moment, il y aura tellement de nœuds que tu vas tirer de plus en plus fort et les nœuds accrochant les cheveux, tu vas les casser. C'est dommage Donc, pour éviter ça, ce que tu fais, tu prends tes cheveux et tu commences par démêler les pointes, comme ça, tu enlèves déjà les nœuds qui sont là et tu remontes progressivement. Ainsi, tu vas défaire tous tes nœuds sans casser tes cheveux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi mettre de la laque sur ta brosse quand tu as fini ton brushing. Alors voilà, tu viens de finir ton brushing et tu as toujours quelques petits frisottis ou alors des cheveux électriques ou quelques petits désagréments. Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre une brosse squelette en plastique de préférence sur laquelle tu vas mettre de la laque et tu vas brosser tes cheveux avec ça. Ça va éliminer l'électricité statique, ça va lisser les petits frisottis et surtout ça va éviter leur réapparition. Donc bah, t'hésites pas, tu fais ça et tu verras que ton brushing paraîtra beaucoup plus lisse et beaucoup plus brillant et tes cheveux seront beaucoup moins électriques. Du shampoing sec pour avoir du volume. Alors oui, tu peux utiliser ton shampoing sec aussi pour booster le volume de tes cheveux. La poudre qui va s'agglomérer au niveau de ton cuir chevelu et que tu vas brosser va donner du corps à ton cheveu et ainsi si tu as le cheveu qui est fin ou qui a une mauvaise tenue tu vas pouvoir grâce à cette technique obtenir un volume un petit peu plus intéressant. Donc n'hésite pas à essayer, tu verras que ça marche et que ça va donner un peu de corps à ton cheveu et tu auras l'impression d'avoir un cheveu beaucoup plus épais rincer ses cheveux à l'eau froide. Alors, rincer ses cheveux à l'eau froide, ça a énormément de bienfaits, à la fois pour ton cheveu et pour ton cuir chevelu. En effet, l'eau froide calme les glandes sébacées sudoripares, comme on le voit dans cette vidéo. Ça délie les terminaisons nerveuses, ça stimule la circulation sanguine. En plus, L'eau froide a la propriété de refermer et de lisser les écailles de ton cheveu et donc de leur apporter un maximum de brillance. C'est une partie des bienfaits de l'eau froide sur ton cheveu. Donc, n'hésite plus, à la fin de chaque shampoing ou de chaque masque, tu rinces à l'eau froide. <tousse> Lavez ses outils au vinaigre blanc. Alors, ce que moi j'entends par outils, tu l'auras deviné, c'est tes brosses, tes peignes, tes pinces, tout ce qui a à trait à la coiffure, bien entendu. Alors, pour bien laver tes outils, ce que tu vas faire, tu vas préparer une bassine d'eau froide dans laquelle tu vas mettre un grand verre de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc va dissoudre tous les résidus de produits qui pourraient se trouver sur tes outils. Et en plus, il va avoir une action désinfectante. Donc, c'est génial. Donc, n'hésite pas, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours grand maximum, tu plonges tes outils dans ce mélange. Terminez son brushing par un jet d'air froid. Alors quand tu fais ton brushing, tu vas utiliser forcément un jet d'air chaud pour travailler la matière de ton cheveu et pour la lisser ou pour la boucler ou pour lui donner du volume, enfin, en tout cas pour la modifier. Et pour la fixer durablement, tu remarqueras sur tous les appareils professionnels et maintenant aussi sur certains appareils grand public qu'il y a une touche pour avoir du vent froid. Alors, ce vent froid, ça sert pas à décorer, ça sert à fixer le cheveu. Le cheveu, avec l'air chaud, il va se ramollir et avec l'air froid, il va se redurcir dans la forme que tu lui auras donnée. Et donc, ça permettra à la coiffure que tu viens de créer d'avoir une meilleure tenue dans le temps. Donc, pour ma part, ben, je m'arrête là pour aujourd'hui. Tu likes, tu partages, tu commandes, tu fais ce que tu veux, mais tu ne resteras pas sans rien faire. En attendant, eh ben, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends bien soin de tes cheveux. Ciao, ciao Oh,